Chère curieuse, chère curieux, je me trouve en présence d'Elisabeth Fetti, réalisatrice, productrice, chanteuse, femme orchestre. Et donc tu as ta société de production, l'esprit et la matière, où tu t'intéresses principalement aux sciences cognitives. Voilà. Tu animes aussi un podcast qui s'appelle Méta de choc, super jeu de mots. Merci. Qui parle exclusivement de métacognition, alors tu vas peut-être nous dire après ce que c'est. Oui. Et tu as accepté de venir dans cette super émission Mrs. Who, premier épisode avec une femme. J'en suis très honoré. Enfin, Moi aussi. Euh, nous allons donc voir comment on gère au quotidien le scepticisme quand on est bah, dans ta position. Euh, moi, je t'ai connu euh, par rapport à, à, à la bande-annonce de ton film Ex-Gourou. Alors ça, c'est vachement intéressant Ex-Gourou, parce que t'es donc sur, euh, sur une femme, Jessica Chab, qui est, qui est un ancien gourou, qui était vraiment au début de YouTube, hein, si, si j'ai bien ça. compris. Euh, Jessica Chab, elle a un parcours euh, vraiment super intéressant. C'est une femme qui a été... Euh, Aujourd'hui, elle a 35 ans, donc elle est jeune. Euh, et elle a eu des centaines de milliers de followers, euh, en étant la première a priori euh, sur YouTube, moi j'ai pas trouvé de trace avant, euh, à faire des, des, des messages en s'adressant directement euh, euh, aux, aux internautes en fait, pour euh, leur parler d'ésotérisme, leur parler de spiritualité New Age. Et à partir de là, elle est devenue extrêmement connue. Elle a elle a eu une vie pendant une dizaine, quinzaine d'années comme ça, où elle a prêché euh, les croyances ésotériques New Age. Et aujourd'hui, eh euh, elle en est sortie, elle a arrêté et elle, euh, elle parle de son expérience, elle parle de, de sa vie, de son endoctrinement jusqu'au euh, jusqu moment où elle a commencé à avoir des doutes. Qu'est-ce que la vie gourou, etc. Euh, et elle explique surtout euh, bah, comment, comment on peut remettre en question ses propres croyances et des croyances très ancrées comme celles qu'elle avait elle sur lequel elle était extrêmement prosélyte. Et puis totalement soutenue surtout, avec énormément de gens qui la suivaient. Oui, c'est ça, donc c'est vraiment une gourou euh, 2.0. On va regarder euh, un court extrait de la bande-annonce. What if you woke up one day to find out that you were a drug dealer and you didn't even know it I was a spiritual leader. I had fame, followers, support and constant confirmation. I was invited to speak all over the world about my message. So what led me to walk away from it all? We are the universe. We are unconditional love. And we need to wake up to our potential because it is our divine birthright. <laughs> She's, She's so, so anxious. anxious. More. Yeah. More. Wow. more. Wow. I want more. She's It's amazing. More. She's an angel. It's like they're under some kind of a spell. Hmm. Uh -huh. uh. Aha. <laughs> it was him. Huh? That was not me. That was her. Mm -hmm. How dare Troubles. you accuse Jessica Mystic of such Troubles. a thing? Troubles. Troubles. It was you, you Troubles. pig! Troubles. Troubles. Troubles. Troubles. Troubles. Troubles. Troubles. It was clearly the guy. Why do they really refuse to admit it was me? I started spreading spiritual New Age beliefs when I was in my teens. And where did all this lead me? Alas, to nothing but confusion, escape, and self-manipulation. How come it took me 15 years to see that? Thank you so much for all your beautiful words and responses. Our life in between lives and the process of getting to Earth. I'm here to talk to you guys all about um, co-creating with God. It's the end of an old way of living, being and thinking. I know that the universe is abuzz with the excitement of what's going on here on Earth. If you look at it with your third eye, you'll see that the foot is actually out of the body. So it thinks that uh, the body is astral-traveling. We know our thoughts create reality. If you have millions of people seeing these images, what's it doing to our world? I have a memory of a life as a fridge in the 70s. Because inorganic, inorganic <laughs> objects are also has consciousness in it. This movement, made up of magical thinking, just be positive mantras, and pseudoscience, is spreading like wildfire. It's everywhere now. So watch out. My story is full of mind traps. What about yours? Et donc, euh, bah, on s'est rencontrés autour de ça, puisque bah, je fais aussi un peu de production, euh, comme certains savent, et on va essayer de, de voir si on, peut, si on peut faire quelque chose pour t'aider euh, là-dedans. Et puis surtout, bah, voilà, t'es une grande consommatrice de, de scepticisme, hein, on peut dire ça comme ça, de pensée, de pensée critique, de zététique. Déjà, ne serait-ce que Jessica Chab, elle est, elle est complètement euh, remise, ou elle, elle a encore des petits restes. Comment ça se passe non. Non. Euh, D'ailleurs, je, je discutais il n'y a pas si longtemps avec une personne qui sera sans doute intervenante dans le, dans le film sur elle, qui est une spécialiste des sectes. Et elle, elle, elle est psychologue, ça fait 40 ans qu'elle qu qu aide des gens dans, dans leur démarche de, de sortie, en fait, de croyances. Et elle expliquait que dans le cas d'une secte, alors elle n'était pas exactement dans une secte et elle ne dirigeait pas vraiment une secte, en plus, c'était euh, dématérialisé, c'était pas une communauté physique, etc., donc c'est un peu différent. Mais elle dit les gens qui, qui, qui sont très ancrés dans des croyances comme ça, magiques, euh, complètement hors des réalités, ont dit qu'ils ont besoin d'autant d'années que le temps, le nombre d'années où ils ont été dans ce système-là. Elle, elle est, elle est née quasiment euh, dans ces croyances. Et aujourd'hui, elle, elle, elle est jeune, mais enfin bon, euh, elle a été complètement endoctrinée, euh, elle a complètement été euh, euh, biberonnée à, à tout ça. Euh, à différents niveaux, et, et, et ça touche, quand, quand, on, quand on croit à des systèmes complets comme ça de, de mode de pensée, ça atteint tout, tous les domaines de notre vie, que ce soit les relations amoureuses, le travail, l'argent, euh, la politique, etc. Donc euh, elle, bon, moi je la, côtoie, euh, je la côtoie de près et, et depuis un certain nombre d'années, euh, donc euh, elle fait des va-et-vient, elle, euh, elle est quelquefois incertaine. Ce qui est sûr, là où elle est sûre d'elle, là où elle est très claire, c'est que pour elle, la pensée, l'idéologie ésotérique et New Age est dangereuse. Elle en a connu vraiment un peu tous les, tous les rayons, toutes les facettes. Elle peut en parler, c'est ce qui est super. Et elle, elle sait que c'est destructeur, elle sait que c'est dangereux pour les gens de suivre des, des idées préconçues. Hors de, de ce système-là, je peux moi voir de l'extérieur à quel point, quelquefois, elle se laisse embarquer dans des idées euh, voilà, qui ne sont pas vérifiées, euh, qu'elle a envie de croire à certaines choses encore. Euh, elle a encore des petits moment, réflexes de... Voilà, Jusqu'au moment où elle se rend compte que ça lui fait du mal, que ce n'est pas, pas la, même la, la meilleure manière pour elle de, de vivre de manière équilibrée. Mais de alors toi, comment rencontre. tu réagis dans ces cas-là Comment tu lui présentes les choses pour pas qu'elle se braque? Pour qu'elle qu s'en rende compte Tu vas, vas franco parce que vous avez développé un truc Comment ça se passe Alors, elle, elle a une démarche extrêmement volontaire. Elle, elle, elle revient de tellement loin qu'elle sait que, quelque part, elle doit en chier pour en sortir. Ouais. Elle le sait. Euh... Elle fait pénitence, quoi. Elle est dans un truc Alors, de... il y a ça, ce qui n'est pas forcément très positif, finalement, ouais. parce que, quelque part, je veux dire, euh, oui, c'est très présent chez elle, l'idée de se racheter. Mais c'est aussi l'idée de se racheter qui a fait qu'elle s'est tellement engagée dans New Age parce qu'elle voulait se racheter d'autres choses. Ouais. Donc, c'est pas forcément la meilleure des, le meilleur de véhicules pour euh, voilà, finalement trouver un équilibre euh, et, et vivre de manière saine mentalement, on va dire. Mais en tout cas, elle, elle a cette qualité extraordinaire et ce courage euh, d'accepter d'être mise face à ses propres incohérences, euh, d'accepter de voir... Euh, pas toujours, mais enfin... En général, bah, peut-être qu'il euh, peut qu faudrait qu'elle qu questionne plus les choses, par exemple, ce qui est un point de départ très important. Donc, nous, notre relation, finalement, c'est euh, quelquefois, bah, je, je la laisse, je, je vois, je vois des choses qu'elle écrit sur Facebook elle, elle communique beaucoup par, par Internet puisque c'est un peu son école, quoi, quelque part, et je, je, je la laisse exprimer. Je vois bien qu'il y, y a une sorte de dérive, quelquefois. Mmh. Bon. Et puis un jour, euh, on, on se parle sur Skype, et puis, parce qu'on se parle quand même très régulièrement. Elle habite au Canada aujourd'hui. Si je vois qu'elle que, qu est prête à l'entendre, je, quelquefois, je lui voilà, je, je dis ce que je pense, les remarques que je peux faire sur ce qu'elle a dit ou sur la manière dont elle Mais alors du coup, c'est ça qui m'intéresse, parce que du coup, tu tiens un discours... Très franc, type, mais pas... Ah oui. Alors ça, c'est un peu ma personnalité. Je pense ouais. que c'est totalement indépendant de, de, de, de, de la zététique, du scepticisme. Moi, j'ai toujours été comme ça. Mmh. Mais en fait, ça se contrebalance avec du silence. C'est-à-dire que je suis... Je ne suis pas spécialement prosélyte. Je n'ai pas forcément envie de convaincre les gens. Mmh. Et la plupart du temps, je reste dans le silence. Je, je, si je vois quelqu'un qui s'exprime sur l'astrologie ou sur euh, l'homéopathie ou sur... Euh, euh, des grandes généralités qui n'ont aucun sens, je ne vais pas forcément dire ah « ben, je ne suis pas d'accord, mais non, la science a prouvé que » ou « les faits montrent que mm » -hmm. ou « tu ne peux pas, à partir de ta propre expérience, tirer des conclusions générales ». Je ne vais pas me lancer dans ce genre de choses. Mm -hmm. euh, en revanche, si je vois qu'il y a euh, un terrain propice à la conversation, à la discussion, à l'échange, là, oui, je peux être très direct effectivement, et, et, et, et même bousculer les gens, parce que je pense que bousculer, si la personne est prête, ça peut être salvateur, et ça peut être quelque chose qui va être... Euh, euh, u u ouvert, ouvrir une porte, ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau pour cette personne peut-être. Euh, et puis aussi, parce que voilà, moi j'ai ce caractère-là et j'ai du mal. Je que je suis très admirative de ton travail d'épistémologie. Euh, non, mais c'est vrai, tu as une capacité pédagogique que je, voilà, avec laquelle moi je, je peux avoir du mal dans la vie quotidienne. Quoi. Oui, il y en a beaucoup qui me disent ça. Moi, je, je, <rire> je, je, c'est juste de. Enfin, bon, c'est ma popote, c'est pas mon interview. Voilà. Il a rougi. <rire> il, il mais voilà, mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que voilà, on a Jessica Chab qui, elle, de par son expérience, est ouverte à ce discours. Mais et nous, on constate beaucoup euh, sur les forums et, et etc. que. Finalement, c'est très peu de gens qui sont ouverts à, à un discours assez frontal. Alors du coup, imaginons, il y a une copine que tu n'as plus vue depuis euh, 15 ans, mmh. tu vois. Mmh. « euh, Ah, qu'est-ce que tu deviens viens on va boire un verre. Mmh. » ouais. Et puis tu arrives et euh, la première chose qu'elle te dit, c'est « Attends, euh, je sors mes biscuits sans gluten. Euh, » Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là bah, En fait, déjà, ma première réaction, c'est de rire. Alors après, la, la personne, elle saisit, ou pas, euh, elle saisit ou pas ce qui se passe. Et, et je vais lui poser une petite question un peu taquine. Euh, Peut-être qu'elle est intolérante au gluten. Peut-être même qu'elle est allergique au gluten. Oui, ça arrive. Euh, donc, euh, donc peut-être peut que je lui poserai des questions là-dessus, mais peut-être pas. Peut-être que je la laisserai. Euh, voilà. Mais après, le, le, si la conversation s'enfonce... Euh euh, sur des croyances, euh, je sens Jésus de mon cœur. Ou, euh, euh, non, mais c'est vrai, ça peut arriver. Ouais. Euh, je ne veux dire, pas. pas rire, surtout oui. d'où je viens, parce que moi, j'ai été une grande chercheuse de vérité. Je suis passée par beaucoup, beaucoup d'étapes, y compris l'étape religieuse, parce que j'étais aussi élevée un peu là-dedans, dans, là dans la religion catholique. Mm -hmm. Après, j'ai cherché, j'étais vers le protestantisme. Après, j'ai encore cherché, j'étais dans le développement personnel. Donc... Je peux être entourée de personnes qui vont dire ça, qui vont dire ce genre de choses. Si c'en est là, si c'est... Je veux dire, il n'y a rien à dire quelque part. Je veux dire, qu'est-ce que je peux dire face à quelqu'un qui me dit « Je sens vraiment, j'ai dû dans mon cœur. Je, je, je, je, je, je n'ai rien à dire. Je ne peux rien dire. Voilà. » Mais Jésus, il y a une espèce de convention commune où on peut dire « Ah, c'est ta croyance, je respecte ta croyance. » Tu vois Moi, je... Ça, ça va. Mais à partir du moment où on te dit euh, « Dis donc, il ne faut surtout pas que tu fasses vacciner ton gosse, au fait. » Ouais. Mais alors, moi, je ne respecte pas les croyances. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ah, du oui. tout. Et alors ça, ça c'est intéressant parce que, que, tu le, que tu en parles, parce que j'ai vu dans le mouvement zététique que c'est très souvent dit euh, « respectons les croyances des gens ». Moi, je ne respecte pas les croyances, je ne vois pas pourquoi je les respecterais. Euh, je suis, je, au contraire, moi je les, je les discute, je les questionne, euh, j'en ai moi-même et, et ça me passionne de les questionner et de les identifier parce que la plupart du temps, nous, nous, nos croyances, nous, on ne les connaît même pas en fait, mmh. on vit. Comme, comme une évidence certaines choses qui sont en réalité des constructions, des conditionnements mentaux. Une croyance n'est pas une personne. Ça. Je respecte les gens, mais je ne vois pas pourquoi je respecterais une croyance. Une croyance, c'est un, quoi C'est une idée. Et toute idée est bonne à être critiquée, si, ou, ou à être questionnée au moins. Je veux dire, moi, ce n'est pas que je veux spécialement critiquer que oui, ce soit, mais en revanche, comprendre, euh, analyser, questionner, observer, euh, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, euh, c'est donc absolument par accord parce que maintenant t'as des lunettes, on a été interrompu par euh, un coup de téléphone. Donc on était en train de dire que euh, bah, tu respectes pas les croyances des gens, et moi j'aime bien qu'on tient ce genre de propos surprenants. Oui, bah écoute, je crois que respecter les gens passe par le fait de ne pas respecter les croyances. Une croyance, euh, lorsqu'elle est dangereuse, n'a en aucun cas à être... Euh, être respecté. Je crois que, sous couvert d'ailleurs de protéger les croyances ou de les « respecter », entre guillemets, finalement, euh, on occulte euh, les dangers de ces croyances. Et il y a un certain mépris aussi souvent pour la personne qui a ces croyances quand on respecte. Alors ça n'empêche pas que, oui, euh, on peut avoir de la diplomatie, oui, on peut être dans l'empathie, oui, on peut euh, comprendre la personne pourquoi elle a ses croyances, etc. etc. ça, ça n'empêche pas du tout. Mais je crois qu'il faut bien dissocier la croyance de la personne et je pense que c'est la grande question de l'identité, de l'identification, mmh. euh, et ça, c'est une question, je pense, cruciale dans la pensée critique, dans, euh, dans le questionnement sur notre mode de pensée. On, on projette énormément sur euh, une idée, sur un groupe, une communauté qui a les mêmes idées, sur une tribu, et c'est valable aussi pour les zététiciens On projette sur ce groupe auquel on appartient et au mépris, au mépris des faits, au mépris d'une vraie réflexion, d'un vrai questionnement. Et aussi parce que, pour le groupe, et pour l'appartenance, mais aussi parce que euh, on s'est forgé une identité. Mmh. On se définit comme, comme ci si ou comme ça. Et le fait tout à coup de remettre en question une carte du château, on sait qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pas marrant. C'est difficile. Mais on peut aussi être curieux de ça. En général, de manière générale, le fait de s'accrocher à une identité, c'est... C'est problématique. C'est problématique ça. à terme. Euh, comment se définir Alors là, c'est une grande question. Euh, PSG, je, OM, bah, tout ce Voilà. <rire> je ne sais même pas si on est capable de se définir. Je veux dire, chaque, chaque, par exemple, chaque discipline scientifique va définir l'homme d'une certaine manière. Euh, elle n'aura pas forcément tort par rapport à l'autre. Euh, se définir finalement et s'identifier à cette définition et ne pas voir aussi que les choses peuvent évoluer, peuvent bouger avec l'âge, avec les circonstances, avec la culture. Euh, c'est problématique et est, euh, ça fait souffrir en fait. Donc de la souplesse, de la légèreté par rapport à tout ça, voilà, c'est ça que qu tu préconises Je pense qu'on peut avoir de l'humour ouais. et, et, et pourquoi pas s'accrocher à un moment donné parce que ça nous, ça nous, ça nous convient, ça nous semble nous correspondre, euh, pourquoi pas se donner des adjectifs, des, une appartenance à un groupe, pourquoi pas. Mais il faut être toujours en mesure de, de questionner cette appartenance. Mmh. Et je pense que c'est primordial. C'est pour ça que j'aime pas trop non plus le mot zététicien, par exemple, qui, est, qui veut tout. qui veut dire. pas très euh, parlant, en fait. Donc, toi, ce que tu préconises, c'est de rester souple au niveau de la croyance, et du coup, on peut effectivement aller titiller les croyances des uns des autres. Et donc, du coup, ton ami, là, qui viendrait et qui te dirait qu'il ne faut pas vacciner ton, oui. ton gamin. Euh, et qui deviendrait un peu insistante. Oui. Euh, tu arriveras à garder l'humour Tu gardes le l'humour dans ces cas-là non, euh, non. Tu... non, pas forcément. Je pense qu'effectivement, quand on en arrive à des choses graves, euh, là j'aurais plus tendance à intervenir, effectivement. Euh... Quitte à foutu l'ambiance en l'air, de vos retrouvailles oh, oui. euh... Ça, ça ne ça, ça me pose aucun ah, ouais. problème. Et alors, tu parlais d'amitié, justement, et je pense que y a... moi, en ce qui me concerne, je, je suis tout à fait prête à abandonner une amitié quand je vois qu'on n'a plus suffisamment de choses en commun et quand. Quand ce socle amical est complètement bouleversé ou abîmé par, par des croyances irrationnelles qui... Parce que le problème des croyances irrationnelles et, et du sentiment d'appartenance lié à ces croyances, c'est qu'elles gouvernent la vie de la personne. Et qu'on peut apprécier une personne dans l'idée ou avoir vécu des choses fortes avec cette personne, euh, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, finalement, nos chemins ne vont pas se séparer. Parce qu'il y a une pression tellement forte, euh, militante quelquefois même, de la part de, de gens qui croient absolument et qui veulent convaincre que euh, telle ou telle chose est, est mauvaise, que euh, bah ça nous sépare, ça nous sépare il faut l'accepter. Et là oui. encore, quelque part, ne pas s'accrocher à, à cette idée d'une amitié qui n'est plus là, quelque part, je dirais. C'est un peu le drame euh, quand on se pose des questions. Euh, c'est qu'on remet en cause des choses qu'on a en commun au départ avec euh, d'autres personnes. Mais alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui te diraient euh, « mais attention parce que c'est le même symptôme pour les sectes ». On s'éloigne de la famille, on s'éloigne des gens. Ah. Et... Comment savoir si on n'est pas finalement dans un mouvement sectaire le, le propre des sectes, c'est d'orchestrer cet éloignement pour une idée euh, transcendante, pour euh, le bien, pour la vérité. Euh, moi, si j'ai mes d'une amie ou d'un ami, ou si je, je, je n'entre pas dans une conversation, c'est pas parce que je veux me préserver, parce que je veux préserver ma pureté ou que je veux euh, éviter euh, d'être en contact avec ces gens-là. C'est juste que je peux côtoyer toute la journée des gens comme ça. Ça, ça va être peut-être un peu fatigant pour moi, mais ça, ça ne me... je ne vais pas m'écarter du monde pour ça. Je ne vais pas mmh. me préserver. Euh, en revanche, euh, en ce qui concerne l'amitié et une relation proche, euh, ben là, je peux effectivement prendre la décision de ne plus voir cette personne, mais pas tant par principe, mais juste parce que je me rends compte qu'on n'a plus assez de choses à partager. Tout simplement. Est-ce voilà. que, est que tes amis te font des remarques, des fois, du style euh, « Ah oui, mais ça, je ne vais pas en parler parce que toi, euh, je sais que tu n'aimes pas ça, tu vas partir. » me dire Non, que... non, parce non. que moi, je ne m'énerve pas, en fait, mmh. déjà, pour commencer. Euh, je suis quelqu'un d'assez calme et je ne monte pas sur mes grands chevaux. Toi, au contraire, ils apprécient de pouvoir discuter avec moi, d'échanger. Par exemple, j'ai une amie, elle adore la psychanalyse. Mais elle est à fond, à fond dans la psychanalyse. vraiment. Et quand je discute avec elle, je, je lui fais part de mes... De, de ce qui me dérange dans cette pratique qui est très dogmatique. De fil en aiguille, en en parlant avec elle, parce qu'elle aime parler avec moi de ça, et qu'elle elle est contente de pouvoir trouver quelqu'un avec qui elle peut justement échanger, ça lui permet de creuser elle-même sa propre réflexion. Elle est extrêmement intellectuelle, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle aime la psychanalyse. Elle lit beaucoup de bouquins, elle, elle trouve énormément d'idées intéressantes dans les bouquins qu'elle lit, et je n'en doute pas. Moi, ce que, je, ce que je lui mets en avant quand on parle, c'est que, quand on prétend avoir des vertus thérapeutiques, accompagner des gens qui sont dans la souffrance, mmh. il faut pouvoir apporter des, des résultats, hein, déjà. Et puis, euh, dans les prémices de cette pratique, c'est-à-dire dans les origines, les fondements, pouvoir dire qu'on se fonde sur des choses sûres, des choses prouvables ou des choses qu'on a pu vérifier. Voilà. Oui, tombé, euh, je suis tombé, je ne sais plus euh, dans quel contexte, la fameuse légende de l'araignée qui représente la mer Sympa. Bien entendu ça, très sympa les, pff, voilà, je retrouve genre. totalement là dedans oui ben voilà moi je, je retrouve ma mère aussi tout à fait <rire> Et en fait tout ça ça se base sur un rêve un seul rêve étudié euh, je crois par Freud un rêve de qui je sais ben, plus ouais, d'un ben, de ses clients ouais d'un de ses clients qui était une, une super sommité euh, ouais. scientifique ou artistique mmh. je me rappelle plus ouais voilà les mecs ils ont un cas <coughs> Et, et maintenant, la planète entière est persuadée que dans les rêves, si tu rêves de l'araignée, ça représente ta mère. Ouais. Et En fait, ce qui est, ce qui est intéressant avec cette personne-là, et c'est pour ça qu'on peut échanger, c'est qu'elle me dit elle-même, moi, je suis prête à remettre en cause euh, mon amour de la psychanalyse. Euh, Mais au point de se rendre compte que tout ça s'effondre absolument euh, bah écoute, je ne sais pas. On euh... n'en est pas là ah loin, oui, Vous avez mais pas en encore, mais en tout cas, on est dans le dialogue. Et par exemple, on est arrivé sur un terrain euh, de compréhension euh, commune sur cette euh, sur cette euh, sur la psychanalyse, parce que je lui dis, je parlais de thérapie, et elle me dit, ah oui, effectivement. Et elle connaît bien le cas des autistes, par exemple. C'est un, un sujet qui l'intéresse beaucoup. Elle me dit oui, ils se sont complètement fourvoyés sur l'autisme. Mmh. Et je lui dis bah ben oui, mais c'est général à la thérapie, je veux dire en général, et, de, et dans l'accompagnement. Et, et on voit aussi que les résultats cliniques ne sont pas au rendez-vous non plus. Oui, et sûr. là, elle me dit, et c'est là que je comprends mieux sa démarche aussi. Moi, euh, elle me dit ah oui, mais moi je suis pas sur ce terrain-là. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est pas la thérapie. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est plutôt la réflexion philosophique. Alors là, je dis, bah, écoute, OK. La philosophie cherche à, à disséquer, cherche à comprendre avec une certaine perception qui peut quelquefois être dogmatique, effectivement. Ouais. Qui peut se fonder sur des théories au sens non scientifique du terme, c'est-à-dire une projection d'une idée, mm -hmm. et qu'on on, on va creuser dans ce sens-là. Et là, dans ce cas-là, je comprends qu'effectivement, il, il, il peut y avoir une gourmandise, il peut y avoir un, un attrait à, à, à creuser une réflexion sur une ligne bien précise. Voilà, donc voilà, alors je ne sais pas où, on va, où ça va nous mener, mais avec cette personne qui, est, qui, est vraiment, qui adore la psychanalyse on a des discussions, voilà. Et puis ça m'apprend aussi, parce que moi, quelque part, je parle de la psychanalyse, mais qui suis-je pour parler de la psychanalyse En plus, moi, je suis prête, et je lui dis, je lui dis, moi, quand je parle avec toi, j'ai l'impression d'être totalement ignorante en psychanalyse, parce qu'elle me dit, oui, ça, tu parles de ça, mais c'est un lieu commun, c'est une euh, généralisation complètement abusive, etc. Bon, eh ben, moi, je suis prête à, à entendre et à apprendre sur la psychanalyse au travers de ce qu'elle, elle sait, parce qu'elle, c'est un puits de science sur la psychanalyse, mmh. donc ça m'intéresse aussi. Voilà, donc, quand il y a ce genre d'échange, je pense que euh, bah, on, on peut vraiment partager, discuter, euh, se questionner sur nous-mêmes, sur moi, ma, mes informations fausses s'ouvrir sur la psychanalyse, etc. Et elle, pareil. C'est vachement intéressant. Ça t'arrive jamais de, de t'engueuler avec des gens pour des questions de, de, de croyance Il n'y a pas des moments où tu regrettes une conversation, où tu te dis euh, euh, « c'est con que ça soit parti en sucette », des trucs comme ça Non. Non <rire> Wow. Je suis extrêmement calme et zen. Il euh, n'y a pas d'enjeu pour moi euh, personnel à absolument euh, délivrer ma vérité. Et d'ailleurs, si je ne me prononce pas souvent ou si je ne dis rien souvent, au-delà du fait que je vois quelquefois qu'il n'y a pas lieu de, de, de le faire parce qu'il n'y a pas de potentiel de discussion, il y a aussi le fait que moi-même, je suis ignorante. C'est-à-dire, je, je n'ai pas les arguments suffisamment, des, des arguments suffisamment mmh. pointus, et par exemple, tes vidéos, elles, elles apportent ce genre de, de choses géniales, c'est que tu peux aller piocher des arguments, euh, parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller voir toutes les études scientifiques, et tout le monde n'a pas le temps d'aller voir tous les détails, et toutes les controverses. Euh, et c'est ça le problème, c'est quand on est dans un, un dîner, et que tout à coup quelqu'un nous parle mmh. de l'homéopathie, ou nous parle de la vaccination, eh bien, vas-y, accroche-toi, quand tu as en face de toi quelqu'un d'extrêmement technique, ah oui. Ah oui. Euh, tu peux en réalité faire carrément un effet inverse, qui ouais. est de prouver ton incompétence et que l'autre sait mieux. Bon, après, moi, je ne me présente pas comme faisant partie d'une communauté, ouais. mais plutôt comme, comme une personne qui étudie des questions et, et se renseigne. Et, et à quelques, quelques billes, voilà, euh, quelques éléments. Après, il y a des sujets qui maîtrise plus que d'autres. Voilà. Mmh. Donc, quand je vois que je n'ai pas trop d'éléments, je ne me lance pas spécialement, sauf si je vois que c'est critique. Et, si, et, et, et comme tu l'as fait, par exemple, tu me disais que tu avais fait une vidéo sur les, la Terre plate spécifiquement parce que tu avais un ami euh, qui était là-dedans et que tu ne savais pas quoi lui répondre, mais finalement, tu t'es beaucoup documenté. Ça peut m'arriver aussi euh, de me dire bon, là, il faut vraiment que je me renseigne il oui. faut vraiment que j'aille voir. Et puis, le moment venu, on en reparlera. Oui. moi, j'ai un, un enfant, donc euh, ça m'arrive aussi de me documenter parce que je vois que lui, il a des questions euh, auxquelles je peux pas forcément répondre, mais qui sont des questions légitimes aussi, des, des questions parce qu'il est entouré d'informations, mais qu'il bah, ne sait pas à quel sens se vouer. Euh... Alors justement, ça, c'est très intéressant. C'est qu'en plus, tu des mamans d'un garçon de 14 ans, c'est ça. Et à bah, 14 ans, euh, c'est un petit peu le moment où on, on se forge sa personnalité, on commence à prendre du coffre, on est résistant, euh, on est... Euh, un peu plus rebelle, comment ça se passe à ce niveau-là Lui, il est… Déjà, il... il... tu... est-ce que tu, est tu l'as élevé dans le scepticisme Alors, au départ, je l'ai élevé dans mes croyances. J'étais assez prosélyte avec lui, donc je lui en parlais. À partir du moment où je suis sortie de ces croyances-là, qui étaient des croyances spirituelles, après j'ai encore beaucoup d'autres croyances, encore aujourd'hui, dont la majeure partie, je, je les ignore, je ne les connais même pas. Ça, j'en suis certaine. Disons qu'en tout cas, je l'ai élevé dans une certaine croyance spirituelle. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à vraiment à y voir un peu plus clair dans tout ça, et que j'ai je, je, je, commencé à critiquer, à questionner ces croyances, je lui en ai parlé. Parce que c'était important pour moi eh ben, que je défasse la pelote. Parce que quand on s'engage dans un certain prosélytisme, on est très convaincant. Quel âge il avait à ce moment-là, à peu près euh, Il avait aux alentours de 10 ans, quand j'ai commencé à à lui dire que bah, finalement les choses n'étaient pas, euh, pas si simples, pas si oui. claires pour moi, euh, que j'avais des doutes, que, que j'avais remis en question un certain nombre de choses. Et, et donc voilà, donc maintenant c'est un garçon qui, qui, qui par, par, par ses différents parents, est, est entouré de différents types de croyances et bah, doit faire sa, sa propre, euh, avoir son propre jugement sur tout ça, et c'est bien. Et ça, et ça se passe bien Parce que là, il doit... En ce moment, euh, j'imagine les gosses, ils affrontent euh, énormément de fake news euh, au quotidien. C'est assez, assez affolant. Alors lui, il est assez, euh, il fait attention. C'est-à-dire, il sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Mm -hmm. Donc, euh, euh, quand il est face à une idée, si ça l'arrange, il va tout de suite dire, bah oui, évidemment, c'est ça. Hein Donc euh, ça, d'office, euh, il va, il va plonger dans euh, biais de confirmation. Donc, quelquefois, si je commence à lui dire, euh, est-ce que tu es sûr Et euh, tu sais, il y a des informations qui te disent qu'il va se rebeller, il va dire, mais non, euh, non, non, alors ça, j'y crois oui. pas du tout. <rire> Donc, le truc de base. Mais sur beaucoup d'autres choses, il va me dire, mais qu'est-ce que t'en penses, toi On va oui. parler de ça, est-ce que c'est vrai Mais quand même, si telle personne qui l'a dit, c'est quand même un expert, est-ce que euh, c'est quand même quelqu'un de reconnu, quoi Pourquoi il parle d'énergie Pourquoi est-ce qu'il parle, je sais pas, il va chez un ophtalmo qui lui dit qu'il a les, les, les yeux qui sont énergétiquement fa fatigués il me dit quand même c'est quelqu'un de connu, c'est un ophtalmo qui est connu, il est réputé. Euh, Donc il garde euh, le doute, il repère les symboles voilà. euh, un petit peu dangereux, il a un bullshitomètre qui. Voilà. voilà. Et il garde un petit doute parce qu'il y a un expert derrière, alors il vient de te questionner à toi. Bah, disons qu'on a l'occasion ouais. de parler ou pas, mais en tout cas, c'est une conversation que j'ai pu avoir avec lui par exemple. Et du coup, bah, je lui explique. Je lui dis on peut être un bon professionnel, on peut euh, euh, être un expert dans son domaine, et dans la médecine par exemple, et tout en ayant des croyances personnelles. Euh, et il faut pouvoir dissocier les deux. Euh, lui devrait le dissocier, ce, ce spécialiste. Euh, et toi aussi, euh, quand tu reçois ce genre d'informations, il faut pouvoir dissocier bien les deux. Et il te parle un peu de ses potes euh, qui, qui auraient ce genre de truc Il te dit pas genre ah, lui il est complètement jetardé, il, euh, il croit fantôme, euh, Alors, euh, euh, j'arrive pas à le raisonner, j'ai essayé de le raisonner, il veut rien savoir. T'as pas ce genre de cas Il m'en parle pas. Il me parle pas de ce genre de cas parce que je pense qu'il a il n'est pas entouré ou il m'en a pas parlé en tout cas mmh. d'ados qui auraient des croyances particulières. Euh, mais on parle, on a parlé pas mal des Illuminati, parce que c'est quelque chose qui est. Cette société secrète qui, mmh. qui donc euh, domine le monde, euh, c'est quand même un sujet qui est très ado, finalement, mmh. qui séduit beaucoup sûr. les ados. Donc ça c'est quelque chose dont on a parlé assez pas mal, et puis de toute façon moi je lui en avais parlé euh, quand j'étais croyante, donc euh, je lui avais dit que c'était vrai. Mmh. Donc euh, voilà, ouais. <rire> Donc c'est un sujet qu'il connaissait déjà par moi. <rire> donc merci, super la mère, <rire> <rire> la classe. Euh... À quelques années près j'apprenais la même chose à ma fille, hein, ouais, t'inquiète ouais, pas. Ouais, non mais bon. Et puis par exemple on peut avoir des conversations sur la religion, tu vois, quand on parle des musulmans, de ce à quoi ils croient, euh, euh, de la difficulté, par exemple, il, dernièrement, on a parlé, on a parlé de l'islam et euh, il, il me parlait de croyance, je disais, mais c'est très compliqué quand on est croyant, de recevoir de la critique ou de recevoir un questionnement sur ses croyances. Parce que lui se demande quelle attitude il doit avoir vis-à-vis -vis des gens qui croient à des choses auxquelles il ne croit pas lui. Et quand il a des informations qui contredisent ses croyances. Et je lui dis, bah, tu peux toujours en parler, questionner. Sur le mode de la question, c'est pas mal pour commencer, mais sache que c'est compliqué. C'est compliqué de, de, de, pour une personne qui croit d'être mise face à des questions, euh, même des contradictions. Euh, et je lui dis, euh, est-ce que tu vas aller voir un de tes camarades de classe qui est, euh, qui est musulman et, et lui dire que, euh, est ce qu'il est sûr qu'Allah existe mm -hmm. Il va le prendre très mal. Mm -hmm. Oui, donc tu as vraiment appris que la contradiction est vécue comme une agression. Oui, c vraiment, oui. Euh... et c'est pas du tout pour de bonnes raisons, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, il faut ouais. faire avec. Voilà, exactement. Donc tu, tu m'expliquais que tu, un petit peu comme moi, tu as eu une période croyante, mais alors, qu'est-ce qu qui, qu qui a déclenché le, le revirement Peut-être pas dans les, dans les faits, mais quelles sont les méthodes finalement qui ont, qui, que tu as subies ou que tu as vécues mm -hmm. qui ont fait que tu as pu sortir comme ça progressivement, de, ou, ou spontanément, de, de, de ce schéma de croyance En fait, je crois que c'est le questionnement. J'étais, comme souvent les croyants, avec la sensation d'être une sceptique, avec la sensation de me questionner, avec la sensation de chercher la bonne info. Hein. Mais, euh, je n'avais pas de méthode hein, et je ne remettais pas en question les fondements de mes croyances. C'est-à-dire, je pouvais remettre en question euh, certains éléments de mes croyances ou remettre en question, bien sûr, ce qui contredisait mes croyances, mais je n'allais pas questionner le fondement même de ma croyance. Euh, et, et, et un jour, en fait, j'ai compris ça et je me suis dit, mais finalement, si tout ça est, était fondé, basé sur quelque chose de faux, si l'origine, si l'origine même, ce qui tient cette croyance est des faux ou invérifiable, est-ce que je suis en train d'être dans une illusion totale, en fondant ma vie, avec tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui toutes les décisions que je prends, sur quelque chose qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas sûr C'est marrant parce que ça renvoie au, au petit dessin animé que Anthony Magnabosco a publié euh, très récemment avec euh, les dessins de Rebecca Fox, dont j'ai fait la promo et qui vont d'ailleurs atterrir sur ma chaîne puisque je suis la voix française officielle d'Anthony Magnabosco. Ça rejoint aussi un petit peu euh, ce qu'on ce que, en avait discuté par Skype, ce, que, ce, que, ce qui avait fait changer d'avis Jessica Chab, c'était des, que, des questions sur les fondements de ce qu'elle disait. Mm. Euh, si je me souviens bien, tu disais qu'elle euh, parlait d'énergie, ok, mais comment tu définis énergie oui, oui, Juste oui. des questions simples oui. comme ça sur des... Des choses qu'on a tellement l'habitude d'utiliser qu'on se rend même plus compte qu'elles veulent en fait rien dire. Mmh. Oui, effectivement. Des, des questions très simples, des questions de base. C'est ça. Revenir à la base. Revenir à la base. C'est quoi une énergie euh, Au-delà de l'énergie physique euh, mesurable avec un magnétomètre euh, C'est quoi C'est quoi la cinquième dimension C'est quoi euh, euh, un état supérieur de conscience ça, c'est des questions en plus que les scientifiques se posent. Je veux dire, quelque part, il y a des scientifiques qui se posent. Bien sûr, questions. bien sûr, tout à fait. Et c'est intéressant. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, on se rend compte que dans la croyance ésotérique, euh, euh, bah, c'est fondé sur aucun fait, aucune... Enfin, aucun fait. Alors ça, c'est compliqué à dire, parce que la plupart des gens qui sont... Cro... Enfin, beaucoup des gens qui sont croyants, ont eu des expériences extraordinaires personnelles. Ont eu des choses qui les ont bouleversées. Et ça... Ça, c'est un fait. Oui, qu'on on est dedans, on a des confirmations de tout ce qu'on croit, effectivement. Voilà. Donc, euh, euh, à partir de là, moi, je ne remets jamais en question l'expérience d'une personne. La personne a son expérience. Elle a vécu peut-être quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Euh, elle a eu peut-être des sensations physiques. Elle a vu quelque chose. Elle a entendu quelque chose. Elle a eu des, des synchronicités exceptionnelles, extraordinaires, etc. Ça, ok, ça s'est produit, ça s'est produit. Maintenant, la grande question pour moi, c'est pourquoi en tirer des conclusions C'est ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ou peut-être qu'on peut savoir. Alors, c'est intéressant d'aller voir comment on peut expliquer ces phénomènes, parce que quelquefois, il y a des explications. Ça, c'est très intéressant. Mais quelquefois, on ne trouve pas de réponse. Et ça, c'est un grand problème de, de l'être humain. C'est qu'on n'aime pas les questions sans réponse. Mais ben alors là, on va tomber dans un grand débat philosophique, peut-être même un, le plus intéressant euh, par rapport au scepticisme. À partir du moment où on ne sait pas, est-ce que tu penses qu'on peut s'autoriser à croire Tout en se disant, c'est une croyance Oui. Oui, je pense que qu'en fait, il y a deux types, deux grands types de croyances. Il y a les croyances techniques et les croyances existentielles. Et une croyance technique a. Euh, comme par exemple, je vais, euh, je vais prendre ma voiture pour faire un voyage, je crois qu'elle va démarrer. Oui. Est-ce que j'ai besoin d'aller voir dans euh, le moteur pour vérifier que tout va bien avant de tourner la clé Non. On ne peut pas tout savoir sur tout. Hein Donc, euh, si je bois un verre d'eau, est-ce que je vais vérifier euh, que cette eau est potable avant de la boire Non, je fais confiance à la personne qui me l'a offerte euh, et je ne vais pas aller avec une pipette vérifier la la composition chimique de ce liquide. Euh, donc je crois, oui, je crois. Et j'ai besoin de croire, je pense qu'on a tous besoin de croire, sinon on ne peut pas vivre, euh, on ne peut pas juste vivre une vie normale. Euh, et puis il y a les croyances existentielles qui sont des questionnements sur la vérité, le sens de la vie, euh, euh, d'où vient-on, où va-t-on, vient va euh, et, et des questions qui peuvent être très euh, profondes et très difficiles euh, euh, lorsqu'on n'a pas de réponse. Et un, et un sceptique n'est ne, pas interdit de réfléchir à ces choses-là s'il n'a pas les éléments Il peut s'imaginer sa théorie ou comment est-ce que tu... Mais je, je n'ai pas, pas de règles à donner là-dessus, je veux dire. Non, mais c'est intéressant parce que justement, <rire> un des gros reproches qui est fait à la communauté sceptique, c'est... Euh, vous passez à côté de la spiritualité, euh, vous passez à côté, euh, vous êtes mécaniste, euh, tu vois, il y a ce côté mmh. froid et. Bah, je pense que c'est une technique, le scepticisme, euh, la pensée critique, euh, ça ne définit pas une personne. Je pense que mmh. je pense qu'on peut, euh, pourquoi pas, euh, avoir une croyance spirituelle euh, et être dans, dans, dans le scepticisme, qui consiste à questionner les choses pour en connaître euh, la réalité, euh, dans les faits, dans la compréhension qu'on peut en avoir. Euh, Appliquer cette technique à quelque chose qu'on ne peut pas prouver, ça n'a aucun sens. Ça. Euh, donc euh, euh, je, je, je, là encore, ce serait mettre dans une case quelqu'un qui a une démarche euh, technique euh, pour euh, l'identifier, l'essentialiser, ça n'a aucun sens. Euh, je ne pense pas qu'un sceptique, ça existe. Euh, ce n'est pas, pas un objet euh, voilà, prédéterminé. Euh, voilà. Donc après, on peut utiliser le scepticisme. Vraiment, ça, ça me fait beaucoup penser à, à, au « combat » d'Étienne Klein qui essaye de, de montrer que le, la science et la philosophie euh, finalement sont, sont main dans la main et que la science doit permettre à la philosophie de se réinterroger oui. et la philosophie peut compléter ce que la science ne, oui. ne sait absolument pas dire. Oui. finalement Puisqu'on est dans les croyances, euh, c'est quoi la dernière fois que tu es tombé dans un panneau, par exemple que, es, que tu te dis « Ah merde, putain, ce truc-là, j'y croyais !» Et en fait, c'était complètement du flanc. C'était quel sujet, si ce n'est pas, si pas trop indiscret J'ai jamais cru à la Terre plate. <rire> <rire> tu sais que moi, j'ai. Je, je fais une petite parenthèse, mais Merci. au moment où j'étudie euh, un sujet comme la Terre plate, je suis tellement dans leur, dans leur réflexion et leur logique. Euh, je crois que je l'ai dit dans une vidéo, mais au moment où j'en sors, où je me dis bon, je il reste une partie de moi qui y croit, à ce mmh. moment-là. C'est assez fou, quoi. Quand on rentre vraiment dans une, dans une, dans une logique complète, mmh. on se rend compte qu'on y laisse une partie de soi. C'est assez, ouais. euh, assez dingue. En, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les croyances sont, ont une logique. Et, et on ne peut pas dire « Ah, bah oui, mais c'est complètement farfelu, c'est complètement... » Non, la personne qui croit à sa logique, elle a une logique et elle tient. Elle tient. Le seul problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un élément dans tout, le, le, le, le, le processus de réflexion qui soit biaisé, qui soit faux, pour que tout tombe. Et c'est ça qui est, qui est justement qui est, qui est super quand on étudie un peu la méthode scientifique, qu'on ne peut pas appliquer à tout, mais qui est quand même un outil génial. C'est Justement, c'est la via negativa. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un élément qui contrôle la théorie pour que la théorie s'effondre. Ou alors, si elle ne s'effondre pas, il faut la modifier. Et il y a quelque chose qui colle pas, qui ne va pas. Et là, ça devient de la science. Et, et, et voilà. Mais du coup, je pense que par rapport à, à, à, à toute chose, enfin, en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup et je suis très curieuse de ça, euh, bah, je peux appliquer cette, cette idée-là. S'il y a quelque chose qui colle pas, c'est que, euh, que il faut que j'y réfléchisse. s'il y a quelque mmh. chose qui va pas. Bon après moi j'ai cru à plein plein de choses, hein. j'ai cru euh, euh, au fait que les vaccins étaient mauvais pour la santé. Euh, je je n'ai d'ailleurs même pas, euh, ai même pas euh, creusé suffisamment les choses pour me faire ma propre opinion aujourd'hui. Euh, même si je suis maintenant euh, convaincue qu'il est important que je me fasse vacciner, je ne sais pas quels sont les effets secondaires, je n'ai pas. pas vraiment été creusée. Mais à un moment donné j'étais opposée euh, au, au vaccin et bien avant d'ailleurs c'était il y a une dizaine il y a 15 et c'est pourquoi C'est parce que le, le, le, le, le, le mouvement anti-vax faisait partie du décorum des choses que tu avais l'habitude de penser ou que quand ça s'est intégré dedans tu t'es dit bah oui ça fait ou, ou ça renvoyait à... Euh, ah ben j'étais endoctrinée, j'étais avec quelqu'un à l'époque en couple qui, qui m'a dit bah les vaccins c'est très mauvais pour la santé pour telle et telle et telle, telle, telle raison donc c'est euh, vrai euh, bof, moi j'ai cru ouais. voilà et, et, et, et, et c'était une, une idée tout à fait iconoclaste et moi j'aime bien les choses iconoclastes euh, et, et je me suis dit bah oui en fait c'est intéressant effectivement euh, ah oui en fait on, on, on, on est ignorant on est ignorant de ce bien fait sûr. voilà et il y, y a des choses on peut pas systématiser l'utilisation de vaccins à partir du moment où il y a des effets secondaires il faut faire attention etc alors et, à l'époque du coup je me disais il y a des vaccins qui sont importants à faire parce que du coup si on compare le risque et, et le bénéfice il y a quand même plus de bénéfices à se faire vacciner euh, que de ne pas se faire vacciner si je vais, euh, si je vais, euh, je vais en Asie et que je ne veux pas choper le palu, euh, bon, je vais me faire vacciner. Ouais. Euh, mais, euh, mais pour la plupart des autres vaccins, c'est une arnaque, etc. Alors, si alors, voilà, samedi dernier, j'ai appris, euh, que parce que je suis intolérante au lactose, et samedi dernier, j'ai appris que je pouvais manger du fromage, en théorie, car les molécules de lactose dans le fromage sont détruites, sont démantelées, eh oui. et que euh, j'avais la croyance que je ne pouvais pas manger de fromage. Alors, t'imagines, oui. moi j'étais traumatisée, j'adore le fromage. Que Ça fait des années que je ne mange pas de fromage. Oh mon dieu. <rire> et oui, le lactose, c'est le sucre du lait, c'est pas du tout le, la protéine du lait, je crois. Le lactose, c'est le... C'est le, le glucose du lait, c'est ça, en, en quelque sorte Je ne sais pas. Mais moi, je suis un petit peu dedans, parce que figure-toi que ma fille euh, fait des réactions euh, un peu cheloues. Donc, euh, on a dû supprimer, nous, les laitages, carrément. Mmh. Donc là, le fromage, il passe. Et, euh, et effectivement, sur les emballages, pendant tout un temps, on se disait, bah, c'est les produits sans lactose. En fait, ce n'est pas du tout ça. Il y a des produits sans lactose qui sont faits avec du lait. Par exemple, le, le, le parmesan, euh, un certain parmesan. Euh, il enfin, de lactose dedans, effectivement. Mmh. Et non, non, là, c'est les laitages, nous, qu'on doit supprimer. Voilà. Et donc, on doit vivre ce que tu as vécu pendant... Euh, Plusieurs années. Ouais. Et donc quoi, euh, ra euh, Raclette Stiver alors Écoute, parti. je ne sais pas, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, j'ai vécu avec cette croyance technique <rire> pendant plusieurs années et j'en ai chié. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, je, je vais m'enseigner quand même, hein, parce que je, je, je veux quand même savoir euh, le fin mot de l'histoire. De tout est dans la description. Tout, tout, tout, et, merci d'ailleurs pour la oui. description, je vais pouvoir euh, regarder. Ça, c'est typiquement une voilà, croyance et c'est pas facile de l'abandonner quelque part. même Parce que sur le coup, quand la personne m'a dit ça, j'étais à un dîner, il y avait huit personnes autour de la table. Et j'ai résisté quand même dans ouais. ma tête. Dans ma tête, j'ai résisté. Je dis non, attends. Je sais quand même. Je sais quand même que je suis intolérante au lactose. Donc que ouais. plaît, je sais quand même que je peux pas manger de fromage. Et pourquoi je peux pas manger de fromage Parce que d'ailleurs, la personne qui m'a dit que j'étais intolérante au lactose m'a dit ne mangez plus de fromage. D'accord. Bah oui, c'est. Donc je l'ai cru. C'était une experte, ouais. hein, de, de pharmacienne, etc. Euh, ouais. Donc j'ai résisté. Mais assez rapidement, je dis Ah bon ?» Bon, il faut dire que j'avais à côté de moi quand même une personne qui savait de quoi elle parlait, donc euh, avec une formation en chimie, etc. Donc euh, oui, donc je ne est... pas… Oui. <rire> voilà, mais quand même, je, je garde mon, mon esprit critique personnel et je veux aller au bout de cette question et tu savoir dois vérifier. de quoi il s'agit. C'est intéressant parce que ça… Oui, voilà, je, je reviens aussi à ça. Euh, ce matin, on allait faire les vaccins de la petite et ma compagne, malgré le fait qu'elle sait qu'il n'y a pas à craindre les vaccins, avait peur. Parce que je pense que le, le premier réflexe qu'on a et qu'ensuite on tait, c'est celui de l'irrationalité, celui de l'émotion. Et ensuite on le calme. Je ne pense pas mm -hmm. qu'on est directement rationnel. Je pense qu'il y a, même chez les plus grands sceptiques, il y a tout d'abord oui. la croyance et puis ensuite le, le, le rationnel qui prend le dessus. Fait. En fait, euh, c'est intéressant, de, quand on creuse un peu la question de manière scientifique sur nos processus décisionnels. Euh, l'émotion est ce qui génère la décision. Euh, ensuite, on va, quelques secondes plus tard, ou quelques dixièmes de secondes plus tard, élaborer, rationaliser, justifier ma décision. Quand on sait ça, on peut avoir de sérieux doutes sur le libre arbitre. Je pense, non pas par ma réflexion, mais par mon émotion, qui me dicte immédiatement ce que je veux dire, ce que je pense, etc. Ensuite, je rationalise et j'explique à l'autre que oui, bien sûr, je pense ça car c'est tout à fait rationnel et c'est tout à fait vrai. Et je peux te le prouver. Voilà. Alors moi du coup, tout ce qui m'intéresse dans cette histoire et, et dans les travaux que je fais, que ce soit les documentaires, les textes que j'écris, les podcasts, ou euh, même la chanson, euh, ce qui m'intéresse c'est de véhiculer ce questionnement, ce, ce goût pour le questionnement, cette curiosité pour le questionnement. Parce que c'est ce réflexe-là qu'on peut travailler en amont. Si je remets en question ma croyance, pourquoi je crois ça Pourquoi je veux croire ça ça, c'est une question importante aussi. Mmh. Euh, si je court circuite quelque part, si je change mon émotion par rapport à ce sujet, mon émotion reviendra en premier, mais elle aura été conditionnée par une vraie construction euh, avant, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est ça que je trouve génial. C'est que finalement, on a le, la possibilité, dans certaines choses, pas dans tout, parce qu'on a aussi des, des réflexes émotionnels qui sont humains et qui sont biologiques, qui sont même dans notre ADN, donc ça, on peut a priori pas trop les changer, mais sur les choses sur lesquelles on peut réfléchir, sur les choses, euh, il y a des choses où on peut vraiment se poser la question, voilà, pourquoi je crois ça Pourquoi, avant d'être dans une circonstance où je vais prendre des décisions, rien de sous-jacent, juste de manière gratuite, je peux me renseigner sur euh, sur des choses, sur ma manière de penser, pourquoi je pense que je pense, d'où ça vient, etc. Euh, et, et, et du coup court-circuiter euh, des, des réponses réflexes. Euh, qui peuvent nous amener à des logiques complètement biaisées. Oui, le problème, c'est un peu que la vérité, finalement, c'est. On, on est tous, euh, je dirais, inconsciemment persuadés que la vérité se ressent, finalement. Et c'est ça le problème, c'est que. Oui. Euh, on, est, on est souvent mu par ça et pas par la construction euh, de, de la vérité la plus probable, oui. ou, euh, la vérité jusqu'à preuve du contraire, etc. etc. Oui. Mais ça, ça, ça, nous a sauvés en tant qu'espèce humaine de, ah bah oui. de pouvoir dire, euh, bah oui, c'est évident qu'il faut que je fasse ça. C'est évident. On ne va pas passer notre temps à réfléchir encore une fois sur sur, sur tout. On peut pas. Donc il euh, y a des évidences. Après, ces évidences, euh, elles ont été beaucoup beaucoup contrecarrées euh, avec l'arrivée de la science. On a vu que ce qui nous semblait évident ne l'était absolument pas et même était en fait faux. Euh, bon, ben bah voilà. Il faut il faut connaître les deux. Il faut savoir que on a besoin de, de ces réponses automatiques, et elles sont là, et de toute façon, on peut rien contre, pour la plupart. Et puis, à côté de ça, on peut aussi avoir une démarche d'observation de soi. Pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce qu'on va être agressif Pourquoi est-ce qu'on a des réactions épidermiques C'est ça. Ce pas le fait mmh. qui nous rend épidermiques. C'est ce qui est derrière, c'est la symbolique, c'est l'expérience que j'en ai, c'est mon éducation, c'est ce que, ce que je veux prouver de mon identité personnelle, c'est tout ça. Et c'est ça qui est, à mon avis, super intéressant et riche et, et, et, qui nous, et qui nous sauve, qui peut nous sauver dans bien des situations pour éviter des, des, des carnages. Finalement, il y a des gens qui, sont, euh, qui peuvent être très cartésiens dans certains domaines et complètement irrationnels dans d'autres. Ah bah carrément, oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des prix Nobel qui pensent qu'il y a mémoire de l'eau qui existe. Voilà. Euh, donc il ne faut pas se leurer là-dessus. Euh, je pense qu'on a tous des zones d'ombre, on a tous des, des zones d'évidence. On, de, de, de, de, de, de... on ne va pas se questionner et on ne sait même pas qu'on ne se questionne pas. Donc l'évidence comme signal d'alerte finalement. L'évidence signal... doit faire partie du bullshitomètre en fait. Ça me semble évident, ou là. Là, méfions-nous. Ouais. Main, oui, et puis euh, être à l'écoute tout à coup de quelque chose qui contredit cette évidence, euh, d'où ça vient maintenant. Encore une fois, le doute pour le doute euh, peut nous mener très loin et dans des endroits euh, très sombres. Mm. Donc, euh, c'est là que la méthode est importante. Euh, parce que les gens qui, qui, qui croient à la Terre plate sont des gens qui ont mis en doute une, une théorie très importante, très, très lourde de sens et d'histoire. Euh, donc, quelque part, ils sont dans... Ils sont dans le bullshitomètre aussi. Ils disent, bah non, euh, attends, si ça se trouve, il y a des trucs qu'on ne sait pas, il faut aller voir. Et, et, et, et si on n'a pas de méthode, et si on n'a pas de... bon, Il y a l'honnêteté intellectuelle aussi, qui fait que même si on va très loin dans cette, dans cette recherche, il faut à un moment donné pouvoir accepter qu'il y a tout à coup quelque chose qui contredit nos présomptions. Donc ça, je pense que c'est le problème, je pense, des gens qui croient à la Terre plate, c'est sans aucun doute qu'à un moment donné, ils ont été confrontés à des choses qui contredisaient des choses qui avaient l'air de se tenir, tout à coup ça se tenait plus trop, mais ils ont continué quand même. Le, le doute c'est épineux, c'est salvateur, c'est indispensable, mais ça peut aussi mener à des grandes catastrophes. Et, et la méthode euh, essaie d'être de, de, de, honnête avec soi-même euh, dans ce mécanisme, en intégrant son histoire personnelle dedans. Parce qu'on est observateur et juge au départ avec le filtre de notre propre expérience et de nos propres croyances sur le bien et le mal, sur euh, le sens de la vie, sur ce que nos parents nous ont appris ou qu'on qu refuse euh, en bloc, par exemple, euh, par principe. Voilà, euh, remettre en question ces principes ou, ou les questionner. Quand je vois quelqu'un qui croit je, à quelque chose qui, a priori, va à l'encontre des faits ou des choses prouvées, euh, j'essaye je, je, plutôt de savoir d'où il vient, en fait. J'essaye plutôt de savoir euh, comment cette personne en est arrivée à croire ça Qu'est-ce que ça lui apporte aussi dans son quotidien Pourquoi elle veut croire ça mmh. Pourquoi elle veut croire à l'astrologie C'est quoi l'intérêt Pour elle. Et si tu n'attaques pas ça, c'est-à-dire si tu ne t'occupes pas de cet aspect-là, soit en tant qu'interlocuteur, soit pour toi-même dans tes propres croyances, tu n'attaques rien du tout. Parce que peut-être que tu vas comprendre que « Ah bah oui, je me suis fait avoir l'astrologie, en fait, ça ne marche pas. » Ou « L'astrologie, en tout cas, n'a pas de fondement, n'a pas de résultat. » Bah oui, mais bon, si je ne comprends pas pourquoi je voulais que l'astrologie fonctionne au départ, bah, je vais abandonner l'astrologie, mais je garde ce besoin en moi de croire en quelque chose oui, donc qui ça va toute Je vais le translater, je ouais. vais aller vers autre chose, et qui sera peut-être moins visible, mais qui sera là. C'est comme euh, les alcooliques qui, euh, qui vont euh, chez les alcooliques anonymes et qui deviennent des, des prêcheurs de Dieu. quoi. Ouais. Voilà. Alors ils ont arrêté l'alcool et c'est super, très bien mais ils n'ont pas questionné, peut-être, euh, ce qui a fait qu'ils avaient cette fuite, ce, ce, ce, ce besoin de béquille, ce, euh... ce, ce besoin de destruction, ce besoin, je ne sais pas. Chacun est différent et chacun se vers ça, vers une addiction pour une raison ou pour une autre. Et ils ont passé d'une addiction à une autre, qui est de, de faire du prosélytisme, de faire partie d'une communauté mmh. euh, qui, va, euh, qui va promouvoir des idées qui, voilà, qui, sont, euh, qui peuvent être extrêmes elles aussi. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est ça la, la question fondamentale. Et c'est pour ça que la métacognition, ça m'intéresse. C'est-à-dire la réflexion sur la réflexion. Métacognition, c'est la cognition de la cognition. D'accord. Hein, méta, c'est toujours euh, la même chose que ce, ce qu'on étudie. Euh, ouais. Donc. Euh... On dit on inception maintenant, on met inception à la fin, la condition inception depuis inception, tu vois, le rêve dans le rêve dans le rêve. Ah oui, d'accord, okay. oui, C'est ce qui. C'est ton côté super-héros. Ouais, c'est mon côté pop culture, on va dire. Donc voilà, donc, euh, je pense que c'est hyper important d'aller comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai envie que ce... Pourquoi j'ai ça dans ma vie Pourquoi je crois ça ouais. Qu'est-ce que ça m'apporte Pourquoi C'est ce que je prône aussi. Je pense que c'est plus intéressant de, de, de... Il suffit en général d'essayer de comprendre un croyant avec lui, l'accompagner dans, dans... Essayer de le comprendre. Et la démarche d'essayer de le comprendre va le faire lui-même se réviser, lui-même s'apporter une autre lecture sur lui-même. Et ce sera de toute façon beaucoup plus enrichissant une attaque frontale. Mmh. Euh, la vérité, c'est ça. La preuve, c'est ça. Ouais. Et si tu crois pas, c'est que tu un gros nul. Mais Elisabeth, on te retrouve sur euh, ton podcast qui a est-ce qu est que la chaîne a déjà un nom, ce sera euh... Méthode Choc. Euh, alors, il y aura un site internet, euh, effectivement, mais il y aura aussi une chaîne YouTube, et surtout, ce sera un podcast, donc ce sera sur iTunes et sur, ouais. sur des flux euh, audio. Ok, tout euh, ça est dans la description. Voilà, euh... on commence, euh, je commence à faire des interviews et, et j'ai beaucoup, beaucoup de, de personnes que je veux rencontrer et questionner sur euh, la manière dont ils pensent, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, euh, leur réflexion sur leur pensée, sur la pensée des gens aussi. Euh, voilà. Donc euh... eh bien, on sera ravis d'aller voir ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir. Euh, J'espère que ex Guru va sortir très très vite, qu'on va pouvoir se le mater, parce que c'est vraiment un truc, c'est extraordinaire comme opportunité. Moi, je ne comprends pas comment euh, il <rire> n'y a pas euh, 25 milliards de producteurs qui sautent dessus. Oui. Euh, le, le tournage est prévu pour 2019, donc voilà. je n'ai pas encore de date de sortie pour ce film, mais... Oui. Euh mais euh, on compte bien tourner en 2019, voilà. Ok, donc si on est en, 2010 au moment où, euh, en 2020, au moment où vous regardez ça, n'hésitez pas à aller voir dans la description, ce sera peut-être déjà là. Dans oui. tous les cas, je vais mettre la bande-annonce, je vais mettre... Il euh, n'y a que la bande-annonce hein, pour l'instant. Oui, il y, euh, y a un teaser, il euh, y a un site internet dédié euh, au oui, film. Oui, oui, tout à fait. Euh, voilà, donc euh, Avec des infos, infos. à trouver quand même euh, déjà. Et c'est déjà bien, bien croustillant. <rire> Franchement, allez voir, c'est cool. En plus, il euh, y a une jolie blonde qui vomit un arc-en-ciel. Ah, ah, oui. Argument de vente. Désolé, Attention, désolé. Spoiler. <rire> voilà, Elisabeth, je te remercie beaucoup. Euh, quant à vous, ben, on se retrouve très bientôt pour euh, tous les autres trucs de la chaîne, hein, vous savez. Euh, N'hésitez pas à mettre les pouces bleus, euh, parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je vous le rappelle. Alors je le fais, il faut mettre le pouce bleu si vous voulez que ce soit visible il faut partager euh, si vous pensez qu'il y a des gens qui seraient intéressés d'entendre cette conversation. Euh, il faut vous abonner si c'est très important, ça c'est vraiment la manne de la chaîne et je crois que j'ai fait un petit peu mon laïus habituel, hein. vous savez à quel point j'adore ça, je vais pas aborder les questions de Tipeee et tout ça, vous savez bien que euh, je survis grâce à vos dons et euh, ça me gêne terriblement, je déteste cette partie du job, je la déteste, je te jure je ah, la Ah ça hais. y est, il est rouge, il est rouge, je suis, rouge, série, je suis rouge. rouge, voilà. Bon, on va se quitter, <rire> sur, un, va se quitter sur un phare. N'oubliez pas de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne.